Ok, salut les guerriers, bienvenue sur Fitness Fusion On est là pour faire des fusions Aujourd'hui, on a décidé de s'entraîner comme un dopé Vous savez, ça fait 5 ans qu'on s'entraîne naturellement en musculation Et on a décidé de faire l'entraînement de Chris Bumstead Mais juste avant ça, on passe en pharmacie pour s'équiper comme il se doit Petit débardeur Gold Gym et petit produit dopant Et on est parti <musique> On va vous raconter ce qui s'est euh, passé là. En tout cas, on vous a trouvé une salle all school pour cette vidéo. Parle tu doucement, nous... pitié, parle doucement. Il <rire> crie dans la salle. <rire> Il y a où Ah ouais C'est une petite salle municipale. Mais Je connais les salles là, c'est que du panata et c'est que du matériel vraiment du vieux en fait. C'est ça ça bon. dans ce genre de salle qu'il y a des vrais passionnés, des vrais body qui s'entraînent. Euh, moi, c'était le genre de salle ouais. que j'aimais pas. Ah, mais... Et que t'aimes bien maintenant. Et que j'aime bien maintenant. Donc, je suis fier d'afficher ce petit maillot de Gold Gym. C'est simple. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'entraîner comme Chris Bumstead. Il sait pas trop à je quoi s'attendre. Il sait non maintenant avait... je sais parce qu'on a fait des je sur jeu quand même. Et monsieur Olympia, voilà des classiques physiques, c'est le meilleur physique actuel à mes yeux. Et on va faire sa séance pec. Moi je sais à quoi m'attendre. Tu vas potentiellement être déçu ou aimer la séance, je sais pas. Si c'est un pro il va nous massacrer. C'est un, de... enfin, un mec Géchard. Série... C'est un mec Géchard. Ouais déjà, c'est pour ça qu'on est parti à la pharmacie. Mais du coup, il y a combien de séries là-dedans En tout 15. C'est léger je trouve. Moi en général je vais faire pec, je vais faire si c'est du split, 6 pec à base de 4 séries. Donc tu fais 6x4. On va à la séance ah, les gars. Ah, ah, ok donc là on va passer sur le premier exercice de la séance. C'est du développer couché Smith Machine incliné à 30 degrés. On a trois séries à faire. Les répétitions sont entre 8 et 15 répétitions. C'est bizarre. Il n'y a même pas les temps de repos donc je sais pas si ça va être une 30 à 2 minutes. Et euh, ça me paraît bizarre déjà comme début de séance. On va voir ce que ça donne. coup là, c'est la deuxième série. On a encore validé 15 reps, on va encore augmenter pour essayer d'arriver à 8 reps sur la dernière série. Donc là, on charge. OK, les répétitions c'était dur. C'était dur gros. Je ah non, dis. Non, on a rajouté plus 10 là, c'était dur, plus 20. Plus 20, il y a combien 120. 125. sur les charges j'avais oublié, du coup 6 là c'est pas validé ouais. et pliottes. on va chercher ici la contracture des pectoraux euh, je me sens plat, Pimous se sent plat déjà si on n'a pas pris ça du coup là je vais le prendre tout de suite et aussi parce qu'on on est avancé là au niveau de la sèche non es avancé moi ouais, je prends mon temps non. je veux pas avancer parce qu'il me reste encore pas mal de kilos à perdre mais c'est surtout que là je suis en low carb les gars, donc je sens que je congestionne pas donc j'ai bien besoin de ça je les crois que t'as pas de glucides dans le sang toi là bah, en fait là j'ai mangé 50 grammes d'avoine depuis toute la journée il est 16h les gars, c'est triste j'ai fait n'importe quoi aujourd'hui, on était très occupé du coup quand c'est comme ça, petit peu au Moins bon, 20% avec le code fitness fusion C'est long. Ok, donc câble fly, fully hot. Normalement, c'est assis, mais on n'a pas cette machine ici. C'est au stages souvent qui sont ça dans les Giga mais on on n'a pas. Donc, câble fly, 8 à 15 répétitions. Encore une fois, c'est une fourchette bancale, mais on va faire comme Chris dit de toute façon, on n'a pas le choix. Je vais plus viser les 15 vu que c'est de l'isolation. Je ne pas beaucoup parce que je suis en low-carb, ouais. Mais je sens que ça brûle. Ça fait un peu bien, ça fait un peu bien. Je fais jamais d'isolation aussitôt dans ma séance, jamais. On fait beaucoup de machines. Pour Après, j'ai remarqué les, les les charger, tout ça, ils font beaucoup de machines. J'ai remarqué. Et c'est que l'hypertrophie. Là. là, je sens vraiment ouais. mon muscle qui travaille. Je suis pas là pour travailler la force ou quoi. Je suis vraiment sur la sensation. Mes pecs qui brûlent. Je suis d'accord. Et là, d'ailleurs, on va continuer avec euh... machine euh, de développer couché assis incliné, pec, comme, comme j'ai vu dans sa vidéo. pec. Pecs quoi Pecs rien du tout. Pecs. Pec encore dit de la merde. C est, c est carrément Là c'est flat bench, on peut dire flat bench c'est quand c'est allongé, mais là c'est plus bon, du 1 et le bench à connais, kiné, gars, ouais. Ouais. ouais je sais. Les seuls decks qu'il connaît c'est des decks de Cartugui aussi Loup. et tout. Ah voilà, c'est ça. <rire> bon on charge. De on charge, on va charger. Toi t'as l'habitude ah. de toute façon, ce ah mot tu le connais bien. Ok, on est toujours sur le même format, 8-15. On voit ton gros dos, hein, mais let's go, hein, je sais que t'aimes bien. Au moins hein. bon, on doit je... pas me voir, a pas besoin. Mais Je me pousse, peut-être que vous voyez pas. Je fais de la musculation toi, t'es sûr D'accord, 11. 12, 13, 14 et 15. J'aime bien, elle est j'aime bien. C'est aussi c'est du. Non, c'est pas du panata. Si, si, c'est du panata. Ah bon, si c'est du panata. qu'on kiffe, les gars, il a que du panata ici. Si vous savez que c'est notre marque préférée. Si vous kiffez la muscu, cherchez une salle et du panata. Pense à Alex, pense à Alex. Pense à Alex. Arrête, arrête. Pourquoi il y a une boîte dans ton pantalon Les machines PEC qui convergent, c'est mieux parce que le PEC il sert à faire ça, à pousser vers ouais. l'avant, mais aussi à ramener votre bras vers l'arrière. Ah, les fibres, elles vont comme ça. Je coup, là, c'est parfait. que j'ai vu de France. Les gars on se trouve merde, Si on est prêt pour l'été ou pas. Hein les photos c'est pour ça. C'est dans un mois et demi. Moi je suis prêt pour l'été mais pas pour les photos. J'ai des abdos mais vas-y frère, Donc, Donne des bon, lumière, on les gars bon, on a encore un mois et demi devant nous. Ah oui la machine. Butterfly. Le deck n'est pas disponible. Pas Donc disponible. on va faire aux alters. on n'a pas le choix pour reproduire le mouvement le mieux qu'on peut. On fait on improvise. De toute façon c'est pareil pour chez eux, s'ils ont pas certaines machines, faut improviser. Et au niveau de la congestion Je pense que là tout veut dire sur la vidéo, il a pas besoin. Bah, des me sens. Mais, je dirais, chance, hein, Mais en oui, simple. Voilà. Elle est énorme quand même. Je sens que ça brûle en fait. Point faible pec. Ouais, ouais toujours. toujours ou pas Je sais pas, dites mon commentaire. Non, là c'est bon, j'ai plus point faible pec. Ah. Point faible trop fort, on m'a dit. Donc on est toujours sur 8-15 répétitions. De toute façon, tous les exercices c'est 8-15. 8-15, mais une fois que t'as fini, tu vas me faire un truc spécial gros. Comment on a remplacé l'exercice On a intensifié un peu les airs de la séance. Je fais jamais cet exercice, faut pas juger l'exécution, je vous le dis déjà. Vraiment, je ne fais jamais. Parce que ça me tire les épaules. Je sens que l'épaule. Oh, les Leader Price, c'est bon, hein. les de Dunkerque qu'on est fatigué. Hein. Oh, le foot, est loin de derrière mon droit. Mais c'est vrai que cet exercice, les gars, je vous le déconseille aux haltères. Comment ton téton. Hein. Oh mais point de pointe pas moi parce que je suis naturel. Téton en commentaire. Ça sera le mot du jour. Téton, <rire> téton avec des flammes parce qu'il aime bien. Oh, deux flammes. Deux. FF. <rire> Je vais arrêter de parler avec lui. Il commence à comprendre que je suis bizarre dans ma tête ou quoi Moi je vois des gros pectoraux pas naturels. Ah, point fort cousin Non non je veux tuer pas non, je force. vais pas faire le mec bizarre, c'est mort. Bon, les gars, la dernière fois des gens nous l'a reproché de faire les Sanider Price. Je sais vraiment pas faire des contractions. Ah oh, mais là je sens les pecs gros. Au passe aux gypses. donc mine de rien la séance elle est costaud quand même, au début on faisait des mal, on a rajouté une série sur les, le premier exercice et là depuis on suit à la lettre le programme parce que franchement on ressent à fond les pecs, on n'a pas l'habitude de travailler comme ça au niveau de l'hypertrophie on met toujours des exercices de force en début de séance nous, mais franchement c'est pas mal, je pense que je vais commencer à travailler comme ça à chaque chaque vidéo il me dit la même chose, et à chaque vérité. vidéo il ment mais c'est en, en fait c'est toujours bien de voir ce qui se fait ailleurs et d'essayer parce que ça apporte de la nouveauté dans votre sport et euh, de la motivation Il mal atteindre les 15. Ah ouais. du mal à atteindre les 15 avec tout ce qu'on a fait avant. Mais c'est surtout que t'es un gros là Bah ouais gros. PDC plus 10, <rire> ça se porte, hein, c'est comme ça. Hein, c'est difficile à porter tous les jours, d'accord C'est pas donné à tout le monde. Tu 48 C'est léger, moi je suis léger. Hein. Non les gars, je suis à taille plus 8. Je pense en ce moment. Bien Géchard. Bien Mais plus 8, ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, C'est important que vous ne nous avez pas vu en vidéo vous savez très bien en vidéo, belle lumière, congestion, on a l'impression qu'on est dopé. <rire> Les gars On est maigre. Non, c'est ce que je voulais dire On est maigre. Non, on a toujours eu du ouais, Ça fait longtemps qu'on est musclé, mais c'est parce que juste, on vous le montre en vidéo. Parce qu'on fait des vidéos à concept. On fait rien comme ailleurs. Ta tête, voilà, on sa tête, voilà, sa tête. Ça serait un le fun hein, que, tu, que te Ah l'enfant. On dirait aller. une mouche. La vie de ma mère, on aurait dit une mouche. <rire> <rire> Regarde la cam, regarde la cam, c'est beaucoup mieux. Moi je suis une mouche moi. Moi je suis une mouche. Non non j'ai plus de force. J'ai plus de force Oh je n'ai plus de force. Chris bum. <rire> Chris, c'est Chris Bum streak. T'inquiète. <rire> Bah écoute, moi ce que je te propose c'est qu'on fasse un petit débrief de la séance, ce que t'en as pensé, déjà en termes d'exo, est-ce que tu trouves que les exos sont bien choisis et sont bien organisés Bah c'est une séance que j'ai jamais faite déjà. Bah moi non plus ça tombe bien. Si tu prends une séance basique en muscu, tu vas toujours commencer par du développé couché, soit aux haltères soit à la barre, tu vas passer derrière à l'incliné. Du polyarticulaire. Voilà du polyarticulaire, bah là c'est ce qu'on a eu aussi, on a eu aussi du polyarticulaire. Un seul aussi. Mais c'était surtout des machines, toujours le même nombre de reps et euh, en fait ça a brûlé, ça a fort au niveau des pecs. Hein. J'ai bien aimé. Franchement, euh, j'ai bien, ai bien aimé, cette, aimé. Sans, cette sensation. Le fait qu'en deuxième il y ait de l'isolation, ça m'a permis de bien recruter mes pecs pour les exercices derrière en fait. Après, c'est peut-être pas ça que je vais faire dans mes programmes. Non, non, je le ferai jamais. C'est pas adapté à mes objectifs, mais ça m'a fait plaisir de changer ma manière de faire ça m'a fait de du travailler. bien aussi, je suis d'accord. Mais oubliez pas les gars, si vous voulez progresser en musculation, il, il vous faut un programme adapté à vous et surtout pas copier euh, sur des mecs qui se chargent en fait. Ouais. Parce qu'on joue pas avec les mêmes produits. Nous, c'est QNT, vous le savez. Eux, c'est autre chose. Donc si vous, pareil, vous consommez du QNT et vous n'allez pas en faire pharmacie, ayez un programme adapté. On a un site internet. Ah oui, c'est vrai. Des <rire> oublié qu'on vend, vend des programmes, nous. On vend des programmes. C'est incroyable, ça. Donc <rire> voilà, si jamais vous voulez avoir un programme adapté à vous, un programme personnalisé, être sûr qu'il soit adapté à vos objectifs, www.fitnessfusion.fr. Vous n'allez même pas vous prendre la tête, c'est nous qui s'occupent de faire votre programme. Entraînement et jet. Sexe, hein ah, tu t'occupes du sexe. Toi. Bon, <rire> je vous l'envoie alors, les gars. Je vais en parler avec lui. Je comptais l'envoyer son petit cul maghrébin là. Bon, ça faisait longtemps en tout cas qu'on n'avait pas fait de séance d'entraînement. J'espère que ça vous fait plaisir. On fait exprès de prendre notre temps là-dessus. Ouais. parce qu'en septembre on sort trois vidéos par semaine et vous aurez chaque semaine un, une vidéo de l'entraînement de Pimous par semaine et une vidéo sur l'entraînement par semaine. Donc, en gros, deux vidéos d'entraînement. Oh, oh, Vas-y, je parle pas français, je suis fatigué. Là. Oh, tu dis n'importe quoi comme d'habitude. En gros, chaque semaine, une vidéo entraînement soit la séance de Pimous. Soit ma séance Voilà ça c'est français c'est facile Si vous aimez Fitness Fusion Si vous aimez le concept Les vidéos Force Les vidéos Fun Les vidéos Training Les vidéos Jet Les gars souscrivez un abonnement On a besoin de faire grandir cette chaîne ouais. On a besoin de moyens financiers Et euh, du coup il y a un petit bouton euh, Juste sous la vidéo là N'hésitez pas à cliquer dessus Hop. Ouais. Ça va mettre votre carte de crédit Nous on va être comme et ça on va là, se mettre bien dans le bureau <rire> C'était Fitness Fusion De la ep Vous étiez en présence de Pimousse Et Didio Force et Fun mmh. I'm <laughs> sorry.